Je travaille à ces laboratoires d'écologie et la restauration forestière. Si vous vous intéressez par les thèmes, euh, il y a presque 200 publications dans cette rubrique et encore de thèses de dissertations. C'est le projet que j'ai fait de thèse. Il y avait une aire indigène proche de, de l'université, bon, proche presque là et euh, il y avait euh, une demande des Indiens de retrouver la, la forêt, parce qu'ils avaient une culture très liée à la forêt, les Indiens guarani, et la forêt était, avait été coupée, euh, et, et ils utilisaient l'air pâtur euh, comme pâturage et comme au, pour la plantation de manioc aussi qui euh, dégrade beaucoup le sol. Donc il, il y avait, il restait un fragment de presque 10 hectares, un fragment de forêt et il voulait avoir de nouveau la forêt pour, pour pouvoir chasser, etc. Donc, il, ils nous ont demandé à l'université si on pourrait faire quelque chose. Et donc j'ai accepté de faire mon projet de thèse là-bas. Euh, donc il y avait ces fragments de presque 10 hectares. J'ai installé 18 parcelles d'un côté, 18 parcelles de l'autre côté, de Gansfab en mer, pour voir si l'air euh, serait capable de générer euh, naturellement ou s'il euh, fallait faire une intervention euh, plantée, etc. Donc les parcelles étaient euh, 50 mètres, 120 mètres, 120 mètres et 200 mètres. Dans ces parcelles, euh, deux fois par an, pendant deux ans, je vérifie toutes les plantes ligneuses avait, j'ai mesuré. Euh, dans chaque parcelle, il y avait aussi pour voir la pluie des graines un carré, en mètre carré, euh, pour voir toutes les graines qui tombaient. Et ça, pendant 18 mois, j'accompagnais les graines qui tombaient dans chaque parcelle. Et aussi la euh, pour voir la pluie des graines là on voit déjà les résultats euh, j'utilisais des petits carrés et j'ai installé aussi dans la dans les parcelles je prenais euh, une fine couche de, du sol et après j'ai regardé ce que j'ai mettais dans serre pour voir ce qui apparaissait donc <rire> donc les euh, ici, ah, attendez. attendez, je vais vous, vous dire les résultats que je n'ai pas notés. Donc, pour la, pour la pluie des graines, de graines, on a eu 39 espèces, 241 800 graines pendant 18, 18 mois. C'est pour ça que les fraises là ne font pas peur. <rire> Mais, malgré toutes ces graines, on n'a pas, on pas euh, eu, presque pas eu d'espèces de, lignées, parce que euh, les, les grannées envahissantes là, elles, elles étaient partout, et la plupart des graines étaient de, des espèces euh, de, des herbacées, des grannées, etc. On n'a pas beaucoup eu d'espèces de, intéressantes pour la restauration forestière. Ou, euh, la banque des graines, vous voyez là, hein c'est pareil oh, je... c'est Mais euh, on avait surtout des potulacas, des citeracées, des espèces herbacées, on n'a pas eu de résultats d'espèces lumineuses, d'espèces euh, euh, d'arbres. Parce qu'on a trouvé que euh, c'était trop loin, 50 mètres, pour euh, que les animaux, ou même les vents, fassent la distribution, la dispersion d'espèces. De Donc, euh, euh, on n'a pas, pas eu de bons résultats là, pour la banque des graines, la poly des graines. Par contre, concernant la régénération, nous avons, nous avons eu des, des bons résultats. Euh, donc, le nombre total d'espèces, il a augmenté dans les 24 mois et plutôt euh, un peu plus de 50 mètres, qui, à 120 mètres, à 130 mètres, donc pour les espèces animaises. D'ailleurs, je n'ai pas dit combien on a eu, on a eu 37 espèces. Des 1760 individus. Euh, donc, ici on voit les nombres les moyens d'individus pour les, les espèces régénérantes. On a une augmentation aussi. c'est si à 18 mois, on a une, une baisse, mais après, on a une récupération. Je faisais à chaque fois à la fin de la, la saison sèche et la, à la fin de la saison des mmh. Après, ah, ben, concernant les, les, les, la dispersion, on a vu que les espèces zoochoriques, elles étaient en plus grande quantité que les espèces, elles étaient plus importantes que les anémochoriques et autochoriques. Mmh. Mais elles ont tous, ont toutes augmenté euh, euh, dans les banques à Et ici, euh, le nombre d'individus, euh, aussi, il a diminué selon la distance de, des fragments forestiers. Mmh. Ah, je n'ai pas dit, le, ah, pas dit le, le, le nombre de de la Banque des graines. on a 7, 8, 8, 8, 8. Graines dans la banque de graines. <rire> bon, donc euh, les résultats étaient intéressants pour la régénération. On a testé aussi euh, la croissance des quatre espèces non, des du <rire> aux quatre espèces de deux pionnières et deux plus euh, secondaires climatiques. <coughs> Donc on a eu aussi de, de bons résultats sur la croissance des espèces, ça c'est un, un, un an et demi des ans, d'accord Mais ce sont des espèces qui non, ne sont pas très longues et ça c'est plus climatique, donc elle, a, elle a prend plus de temps mais on a eu beaucoup de problèmes avec les fourmis, les, les vaches qui ont envahi aussi euh, notre culture, etc. Mais on voit que petit à petit, donc ça, ce sont les plantes là où il y a la main qui ont été plantées. Et petit à petit, on voit la régénération qui commence et qui euh, actuellement là, ça, ça fait, on ne voit presque plus la différence entre ce qui a été planté et l'entourage. Donc euh, c'était un bien intéressant. Euh, je, sais pas, je pense que j'ai dépassé le temps. Oui. <rire> <rire> Donc je passe euh, rapidement, euh, euh, les juste euh, des images très vite pour voir la régénération, récupération à partir de régénération, ça c'est après 15 ans. D'accord. Ça, c'est après un an et demi où il y avait la canne à sucre. On voit là, après un an et demi, on... quand il y a une source proche des, des graines, on n'a pas besoin de faire grand-chose, juste accompagner pour voir si la, si la diversité est, est suffisante. Euh, aussi, ici, on voit la, la de là autour. De pâturage après, après quelques années. Ici, pareil. Ici, les gens qui protègent un peu euh, l'aide des de craminer. Ici, ce sont les perchoirs que les gens utilisent actuellement quand il n'y a pas beaucoup d'arbres, d'espèces mineuses dans, dans les sites. Donc, ils rajoutent des perchoirs comme ça et les oiseaux. Il pose il, il dépose les, les graines dans, les selles, dans le sel dans le caca donc après c'est très intéressant ça, on a naturellement la, la régénération qui se fait ici les, les refuges de troncs ils gardent l'humidité la température une température intéressante une humidité intéressante et parfois des graines qui ont été cachées aussi par les rangées donc ça, ça, ça aide aussi, c'est favorable à la régénération. Ici c'est le transfert des, des banques, des graines à l'octane qui vient de, de, de la forêt et ça c'est très intéressant quand ils vont détruire une forêt pour faire une route, pour faire une usine hydroélectrique donc de toute façon la forêt sera, sera détruite. Donc autant récupérer euh, ce qu'on peut, soit des épiphytes, des graines, pour euh, aider à restaurer l'autre côté. Là on voit que ça commence déjà à être copié. Ici une collecte de des graines, aussi la, la, la, la des graines. Si on, on a ah, déjà quelques plantes, on peut rajouter des plantes de croissance rapide pour couvrir et après, les, les espèces en rouge là, ce sont les espèces plus rares pour assurer la, la diversité. On utilise des plantes en racines nues. Ça, un an après, deux ans après. Ou euh, on peut planter directement les graines, mais ça prend plus de temps. Mais il, les coûts est réduit. Donc ça peut être intéressant. <coughs> donc ici on voit aussi la différence avec la plantation. Il ça fait plaisir maintenant, quand, quand j'ai vu au Brésil, euh, parfois le long des, des routes, je vois des forêts, je me dis « Ah, mais ce sont des forêts plantées » parce que bon, on n'arrive pas, pas à faire parfaitement, mais c'est quand même, ce sont des forêts quand même euh, avec beaucoup d'espèces de, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Mais... Donc, c'est l'hydrocémie. Euh, six mois après euh, c'est plutôt intéressant dans les airs où il y a des plantes et on n'arrive pas à trop à euh, accéder. Donc c'est bien, il couvre et petit à petit ça il y a des plantes là qui, qui sont ouais, Cinq mois après. Donc comment évaluer la de d'une forêt historique? parle de la régénération, la diversité d'espèces, génétique, les services écosystémiques, la densité pour les animaux, on peut voir la natalité, la mortalité, la présence d'espèces invasives, c'est pas un bon signe. Donc, ça veut dire qu'il faut encore corriger quelque chose. On ne fait pas trop dans notre labo, mais le stockage de carbone, c'est aussi une manière, la fumée du sol, la décomposition la durabilité de la forêt en général. Bon les prix, ça, il faut qu'on travaille encore, mais ça coûte encore très cher. Hein? Le, ce qui coûte le moins cher c'est de faire les, les semis directs. Il est plus cher la micro Euh, J'ai rajouté quelques résultats de notre euh, laboratoire Donc, jusqu'à 2006, ils avaient 10 000 hectares de forêt qui ont été restaurés. Et bon, ils ont proposé euh, beaucoup plus que ça, mais ce qu'ils ont réussi à faire, effectivement, c'est 10 000 hectares. Parce qu'ils parlent toujours, les propriétaires euh, ont de, de l'argent pour, pour faire ça. Et. et euh, 92 000 hectares de forêts, qui ont, des fragments de forêts qui ont été protégés. Et les, la perspective est de faire 2600 hectares par an de restauration de la répicile euh, dans les prochains 10 ans. Donc, euh, et, et on commence à voir, euh, pas seulement dans ces laboratoires, mais euh, dans plusieurs endroits de Brésil, les, ces projets qui commencent à se diffuser. Mais nous avons encore des défis. Hein. Euh, le les niveau de connaissances de nos, de nos agriculteurs n'est pas le même qu'ici. Donc, plusieurs fois, ils ont une, pro, une grande propriété, mais ils ne, ils ne savent pas reconnaître. Euh, quelle est la meilleure utilisation de chaque partie de la propriété, donc ils, ils coupent tout et après ils se rendent compte qu'ils ont euh, euh, dévasté un endroit qui était protégé par la loi, qui n'était pas un bon endroit pour, pour planter ou pour faire l'élevage. Donc après, il faut euh, tout restaurer, donc pour, pour essayer d'éviter ça, on essaie de, de planifier avec eux la restauration au niveau du paysage, de faire travail dans ce sens, euh, simuler l'utilisation des aires abandonnées plutôt que couper des nouvelles, euh, plus de recherches sur la biologie et l'écologie des espèces parce que pour pour, pour l'état de Saint Paulo, nous avons euh, euh, 3000 espèces qui sont recommandées pour la restauration parmi les espèces. Donc, pour connaître toutes ces espèces, leurs besoins, la leur croissance, la gémination, etc. C'est très utile. Hein? Mais ce sont des espèces qui pourraient être utilisées, potentiellement. Euh, L'utilisation d'autres formes biologiques, et ça, il y a des gens qui commencent à utiliser les épiphytes, les lianes aussi dans les projets, pas seulement les arbres, les arbustes. Donc euh, réduire les coûts, euh, législation et contrôle plus efficace, c'est ça. On aimerait bien que les présidents <rire> contribuent aussi avec ça. Euh... Donc le Brésil s'est engagé à restaurer 12 millions d'hectares de forêts jusqu'à 2030 dans l'accord de Paris, réduire 37% des gaz à effet de serre jusqu'à 2025. Hein et 43% jusqu'à 2030. Donc, ce sont des défis euh, très importants. Euh, et je ne sais pas si avec les, les démarches là, si on va réussir à, à, à faire ça. Hein. En tout cas, merci. Mm -hmm. <rires>